Match On va avoir des beaux matchs Voilà désolé, j'aime bien faire les commentateurs bien euh, gueuler partout. Donc nous avons Lucina et Little Mac pour ces deux personnages qui ont bien sûr respecté les trucs. Donc c'est parti pour ce premier tournoi. Alors pour l'instant, aucun lag, ce qui va très bien. Pour l'instant, Little Mac et Arca gèrent bien. Pour l'instant, c'est son en double du jeu, non Ah, peut-être, peut-être, attendez, attendez. Attendez, on va couper déjà le son, son en double, ouais. Attendez Oh ça va pensant il y a des problèmes de connexion ça va <rire> Oh là là Pensant nous avons un kill euh... Pensant Jérémy est en tête Mais là pensant euh, des problèmes de connexion Comment ça se fait Pensant Jérémy gère assez bien Little Mac C'est assez dur de gérer Little Mac Pour l'instant euh, nous avons Pensant on voit que les deux joueurs Savent bien jouer Little Mac je pensais euh, que ça allait être un peu dur Mais tant que la personne gère bien ses coups Ça peut y aller Voilà mais là, la condition est venue, donc c'est parfait. Pensant, Arka a du mal, mais il a réussi à faire une belle contre, ce qui est incroyable. Oh là là, ça peut tout changer, tout peut changer. Ah là là. Pensant, est mal situé, pensant que Arka est assez tranquille. Ah là, là Jérémy qui tente un coup. Ah! Et c'est le coup final. Première manche, gagnée par Arka Reed. Bien réglé. Et ils ont bien sûr gardé euh, la destination finale. Alors, qui va gagner entre, entre, entre, entre nuage et euh, le trap Nous allons voir ça tout de suite. l'instant, Corinne est dans une mauvaise situation. Ah, c'est la première mort C'est la première mort pour Corinne. temps, il joue... Ouh, cette petite épine qui est entrée dans son cœur au petit nuage. Belle remontée de la part d'Arcaïde. Pour l'instant, ça a l'air serré. Hein. Ah, tentative de saut. Et première vie casse Il reste plus qu'un stock pour Jérémy, mais tout peut changer. Et Ah non, ce n'est pas terminé Jérémy peut revenir dans le jeu. Ouh, cette esquive, il aurait pu être mort à cet instant. Oh là là, c'est pas mal de stress sur ce match. Ah, mais est-ce que ce sera la fin Non, pour l'instant, toujours rien. Pensant, ils sont bien serrés, là. C'est très chaud. C'est très chaud, là, pensant. Jérémy peut tout à un moment se faire éjecter. Arkarid peut gagner directement la première manche. et pensant, ce premier match, déjà. Et c'est Arkarid qui gagne ce premier match. Mesdames et messieurs. Euh... Salut à tous voilà, Ah yes bon. Alors <rire> Bon combat euh, arca et euh, Jérémy Pour ce premier match C'était assez dur pour la dernière euh, stock Ce qui était très dommage ouais. Mais bon euh, Que pensez-vous de l'adversaire euh, Arcaïde? Il euh, a bah, très très bien joué Mais après je, je, je vous avoue que j'étais un peu sur le, sur le cul à la fin Genre j'étais en stress total Alors, <rire> En plus avec les lacs ça, ça aidait pas trop tu vois Ouais. Mais mais c'était cool, c'était intense et tout, c'était bien. J'ai kiffé. Mon cher Jérémy, euh, j'espère euh, que tu as bien apprécié ce combat. Jérémy, Jéré... <rire> <rire> Jérémy est mort. <rire> Alors, mon cher Jérémy, que pensez-vous de Arcari Vous m'entendez Oui, bien sûr. Ouais. Ah mais d'accord, mais vous m'entendez Mais vous pensez que je que j'étais totalement. Euh, bah oui, bah c'était un très beau combat. Je <rire> très content de voir. <rire> Ah on m'appelle, bon en attendant, euh, je vais répondre tout de suite. pensant euh, je vous laisse commenter le match. <rire> Merci maman. Ah Alors il se passe des choses super incroyables. C'est bon, alors il se passe des choses super incroyables. Alors, euh et euh, lama, enfin Zelda. Oh là oulala. Et c'est déjà la première fois de la Donc ça taunt déjà, ça taunt. Mais pensant, Lama a l'air bien euh, de bien gérer euh, Zelda. À ce que je vois. Mais pensant... Ah, contre il, il a loupé le contre. Téléportation. Et le premier out. Donc, pensant, nous revenons sur un match équilibré. À part que, bien sûr, Gaetan a plus de dégâts comparément à Lama. Mais pensant... Ah là là, Lama qui sait bien gérer les skills. Et c'est déjà la première mort pour. Euh, enfin c'est déjà la seconde mort de Little Mac. Je vous commande très bien, vous ne faites pas. Attendez. On m'appelle à nouveau. Quel match incroyable, on va voir. Bon laissez-moi deviner des temps à perdu Ok. Alors. Qu'est-ce qui s'est passé Excusez-moi, il y avait maman euh, qui voulait que je jette pour les commissions. Voilà. C'est bon, c'est réglé. Ouf! Donc c'est parti pour Canon et Rondodou. et Rondoudou. Et c'est sur la musique de Sonic Rondoudou qui a une attaque assez assez salaud. Mais euh, tout, il peut le faire, Lama. Mais il faut faire d'abord max de dégâts pour l'éjecter facilement. Et pour l'instant. Ah le. Le dodo qui a failli marcher de la part de Lama. Je voudrais bien avoir un compteur de dodo. Ah le dodo qui n'a pas encore marché. Et prenez KO de la part euh, de Du petit Craig, oui Ah c'est dommage. Oh, peut-être un suicide Canon Oh là là mais Lamac que se passe-t-il Il a fait. Ah le second slip Le second slip, mais ça va être très dur peut-être pour remonter. Ah l'esquive tout pour remonter Lama peut revenir dans le jeu. Dernière manche pour Gaetan et Lama. Et ça commence avec une contre. Une contre à peine quelques secondes, c'est incroyable. Donc c'est assez dur quand même de faire avec le contre de pitch. Oh là là. Est-ce que ça est Eh ben Voilà, on dit chemmi au buzz. Ah là là, Guétan qui commence à perdre. Il peut refaire un ki à tout moment. Et c'est imperfect pour euh, Lama, même s'il a pris très cher. Du coup, c'est Lama qui gagne Et la deuxième partie. qui reste surtout dans l'air de jeu avec Sheka. Donc un très grand match euh, que nous avons eu entre euh, Lama et Gaétan. c'était un match euh, assez sérieux. C'est dommage qu'à la fin, euh, Gaetan euh, avait un peu de mal à gérer Pitch, mais euh, ça a beaucoup me your moves. <rire> Donc nous avons Marie contre Poseur. C'est parti. Donc, pour l'instant temps, Magique qui fait des bons gestes. Là, ça fait de la défense. Ah Coup raté. Alors, évidemment, je tiens à préciser que si vous faites des coups euh, suicidaires, ils seront bien sûr acceptés. Donc, euh, parce que Béranger m'a dit en MP, est-ce que je peux utiliser ce coup culé. Pour l'instant, c'est assez serré pour ces deux combattants. Pourtant, ce temps beaucoup d'esquive. Un petit marteau bien euh, tenté esquiver Ou c'est les fesses de, de petit Bowser qui a failli marcher. Et c'est le premier out premier stock casquillé de magie tente des tentatives suicidaires <rire> pour l'instant tout va bien à part magique qui commence à dire un peu l'eau mais pensons, ça va et c'est un second stock de la part de magie qui disparaît bah c'est exactement ça je veux faire des câlins mais à quelqu'un en particulier xd enfin place au jeu ah oui oui place au jeu et... Donc c'est parti, Ike contre euh, notre cher Link. Euh, donc c'est parti Pour l'instant, Magic a un peu du mal, on dirait, avec Ike Pour l'instant, ça, ça, ça partage un peu de couleurs, ça partage des couleurs pour l'instant La petite grenade Et c'est le premier stock de Magic Donc on sent que Magic ne va pas gagner le tournoi <rire> Ah bah oui, hein Ah donc pour l'instant, euh, je fais un peu mon bâtard de streamer à dire euh, N'hésitez pas à follow, à vous sub et à faire des dons si vous avez envie bien sûr <rire> Voilà, ça c'est fait Pour l'instant, c'est un combat assez équilibré Et le premier stock, sorti de Béranger Nous allons rien dire sur cette scène, nous allons passer au prochain stock euh, qui va être cassé Pour l'instant, pour l'instant Béranger L'écrase. Pourquoi il ne bouge plus, magique <rire> Ah, esquive. Alors, vous allez commenter. Pourtant, le prochain match, ce sera Luanime contre Infinite, donc. Pense ce temps, sur le Discord, mentionné Infinite. Du coup, nous allons commenter nos deux champions. Bonsoir. Ah. Ah. Ah. Ah. Pour l'instant bon sang, bon sang, bon sang, bon sang, bon sang, bon sang, bon sang, bon sang, pour pour l'instant pour l'instant you <laughs>